Bonjour les amis, vous voyez ici, temps magnifique encore à Tenerife. J'ai choisi de vivre à Tenerife euh, il y a déjà euh, plus d'une vingtaine d'années et le trading est ce qui m'a permis de changer de vie, euh, mais totalement, de pouvoir vivre dans ce merveilleux pays, sur cette merveilleuse île de Tenerife, de travailler pratiquement quand je voulais et de gagner euh, mieux ma vie que, que je ne l'aurais fait si j'étais resté euh, en Belgique, euh, pays où je vivais. Donc le trading euh, est quelque chose qui peut réellement transformer votre vie à partir du moment où, si vous êtes salarié, eh bien, vous savez que vous êtes limité dans ce que vous pourrez gagner. Peut-être que vous aurez euh, des augmentations de salaire euh, euh, au cours de votre carrière mais vous ne gagnerez jamais beaucoup beaucoup d'argent donc euh, être salarié n'est certainement pas la meilleure méthode pour euh, gagner beaucoup d'argent, vous devrez vous limiter à certaines choses alors que si vous avez un autre travail, une autre activité, une autre rentrée d'argent eh bien vous pouvez bien sûr imaginer euh, peut-être les rêves les plus fous que vous n'auriez pas osé avoir dans d'autres circonstances et le trading, la bourse peut vous aider à cela. Vous savez que si vous mettez votre argent en banque actuellement ça ne rapporte plus rien, ça vous coûte même de l'argent, donc il est vraiment important de trouver d'autres manières de faire fructifier votre argent. Même euh, bon, le peu que vous gagnez, eh bien, il vaut mieux euh, l'investir en bourse mais de manière intelligente, ne comptez pas pour les, sur les banques pour vous faire fructifier votre argent en bourse. Euh, ce ne sont pas les meilleurs traders qui travaillent euh, dans les banques. Vous avez euh, des traders qui travaillent euh, en dehors des banques, bien sûr, qui ont des bien meilleurs résultats que ce que vous proposent les banques. Et même si certains traders travaillent en banque, ils ne vous laissent que vraiment des miettes euh, sur l'investissement que vous ferez euh, chez les banquiers. Donc euh, il est clair que si vous voulez vraiment faire fructifier votre argent en bourse, vous devez vous former et apprendre vous-même à trader en bourse. C'est pour cela qu'il existe à l'heure actuelle non pas des écoles euh, ni des universités qui forment aux traders, mais vous trouvez euh, sur internet des formations comme les formations que j'ai développées sur internet en vidéo et qui vous permettent d'apprendre rapidement à maîtriser des techniques de trading et à gagner en bourse. L'avantage c'est que vous pouvez vous entraîner sur un compte de démonstration donc avec de l'argent virtuel sans prendre aucun risque et ne vous mettre à trader de l'argent réel, donc votre argent qui est si précieux qu'à partir du moment où vous maîtrisez bien une méthode de trading en, en, sur un compte démo donc avec de l'argent virtuel. Vous n'avez donc aucun risque à faire ça et il vaut mieux vous former à cela que de rester toute votre vie salarié avec des gains limités. L'épargne aujourd'hui doit être réinvestie en bourse, en immobilier. Mais je pense que si vous n'avez pas de très grosses sommes d'argent, c'est la bourse qui vous permettra de gagner le maximum en un délai beaucoup plus court que si vous l'investissez dans l'immobilier si vous n'avez pas des grosses sommes d'argent. Bien sûr, si vous héritez, c'est eh bien, euh, bien d'investir dans l'immobilier et d'investir une partie en bourse également. Je pense que ce sont les deux piliers actuellement euh, pour vous permettre de gagner de l'argent. L'immobilier, ça ne monte pas toujours non plus. L'avantage de la bourse, c'est que vous pouvez euh, gagner de l'argent, que la bourse monte ou qu'elle baisse donc vous pouvez très bien gagner de l'argent quand la bourse baisse également. Euh, il y a très peu de gens qui sont au courant de ça mais c'est une réalité. Donc à n'importe quel moment vous avez la possibilité de gagner de l'argent, il suffit de trader dans le bon sens. Si ça descend il faut trader à la baisse, si ça monte il faut trader à la hausse. Mais ça s'apprend ça parce que le trading est un peu con, très contre-intuitif. Donc très certainement que si vous pensez acheter à un certain moment, eh bien il fallait peut-être acheter à un autre moment. Tout ça, vous l'apprenez dans des formations au trading, je vous conseille de passer par là parce que vous avez peut-être déjà essayé et vous avez subi euh, probablement des revers parce que vous n'aviez pas de formation, justement parce qu'il y a certains trucs, certaines méthodes qu'il faut connaître en bourse et on ne peut pas euh, s'improviser trader euh, sans avoir suivi des formations. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'étudie la bourse, euh, des méthodes de trading, donc je sais les, les difficultés qu'on peut avoir à, à gagner de l'argent en bourse si on le fait sans formation. J'ai suivi de nombreuses formations et je pense avoir une certaine expérience dans ce domaine aujourd'hui. Donc si vous souhaitez vous aussi vous former au trading et gagner de l'argent de cette manière-là, je peux vous proposer une de mes formations, vous avez un lien ici au-dessus et sous la vidéo. Je vous conseille actuellement ma formation Scalping plus Ishimoku qui vous permettra euh, sans avoir un gros capital de gagner rapidement de l'argent. Il vous faudra que quelques heures pour apprendre euh, les bases de cette méthode et vous pourrez très rapidement ouvrir un compte de démonstration et tester cette méthode. Vous pouvez voir les avis de mes étudiants, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes, il y a un très gros taux de satisfaction avec la méthode euh, que j'enseigne. Donc euh, je vous souhaite d'avoir rapidement des gains, de vous mettre au trading et j'espère que vous me donnerez les résultats que vous obtenez. Ça fait toujours plaisir de savoir que mes étudiants obtiennent des bons résultats et je vous remercie si vous faites partie des personnes qui m'ont déjà envoyé ces témoignages. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment. Inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et likez cette vidéo si vous l'aimez, partagez-la et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.